Hey, hey, hey Aujourd'hui je reviens avec une vidéo à prendre bien évidemment avec humour puisque je reviens pour vous faire le top 10 des youtubeurs les plus sexy de la youtube sphère. Mais bon, enfin j'ai juste fait un sondage avec les noms que vous m'avez donné et c'est vous qui avez fait ce classement et non moi puisque vous avez été plus de 1000 à voter c'est juste énorme et super drôle comme quoi les sondages à la con ça vous intéresse fortement. Et là j'entends déjà des gens dire c'est sexiste, blablabla blablabla, bla bla bla, gna gna gna gna Ne vous inquiétez pas, j'en ferai un aussi avec des youtubeuses féminines comme ça Bah voilà, tout le monde est ok, tout le monde est d'accord Mais je précise que ça à prendre au second degré et à ne pas faire des embrouilles en commentaire, etc Juste for fun Bref C'est parti pour le top 10 Pour la dixième position, on vous retrouve avec un youtubeur qui fait des vidéos drôles Il vous a conquis avec ses blagues, avec son humour, avec ses faussettes et avec... Euh... Avec son rire jaune... Ouais non, ok je sors, celle-là a été lui. Bon, promis je vous en fais plus des aussi nuls, mais vous avez compris, c'est Kevin de la chaîne du rire jaune que vous avez mis en dixième position. En neuvième position, vous avez sélectionné un nouveau youtubeur qui n'est pas là depuis très longtemps, mais sa chaîne elle monte en flèche. Non mais on le sait tout Hugo, que tu te sers de ton charme pour gagner des abonnés, ça va, tu vas pas nous faire hein. Et c'est Hugo de la chaîne Les Questions Cons. Alors moi j'ai une question con pour toi mais quel est ton atout charme qui fait craquer toutes les filles qui te suivent En 8ème position, on retrouve un des plus anciens de Youtube, même je crois le plus ancien de Youtube. Il vous a conquis avec son humour et avec son fameux Pourquoi Et c'est bien évidemment Cyprien qui arrive en cette 8ème position. Position. En numéro 7, on retrouve un poisson fécond avec ses vidéos What the fuck et son charme mystérieux. En sixième position, on retrouve Mathieu Sommet. Bon, on va pas se mentir, il est beau gosse, il fait des vidéos top, en gros, ouais, il a, il a tout pour lui quoi. Passons maintenant au top 5, attention, ça se resserre. En 5ème place, on retrouve un garçon totalement dans l'autodérision et le second degré. Et oui, c'est la frite qui vous fait vibrer. La frite qui vous fait vibrer, vibrer la frite. Ok, avez compris. En quatrième position, il est jeune, il est frais, il est peps. Et comme quoi l'âge ne fait pas tout vu que c'est un panda moqueur qui arrive en quatrième de ce classement. On arrive au top 3 des youtubeurs les plus sexy de youtube, alors là c'était vraiment très très serré entre ces trois personnes C'était vraiment énorme et ça s'est joué à peu Donc, en 3 position, il est asiatique Il a réussi à conquérir vos cœurs. il fait une vidéo tous les 3 mois Et c'est bien évidemment asiatomique qu'on retrouve en troisième place du classement Bon, les filles on va pas se mentir hein. on craque toutes pour asiatomique, la preuve Dans le sondage où on pouvait voter pour toutes les personnes qu'on voulait, il était Premier du classement. Euh, je devrais peut-être pas dire ça parce que je suis amenée à le croiser à d'autres événements quand même. Hein. Malès. En deuxième position, il est fort, il est viril, il a beaucoup de barbe. Enfin, il se met surtout en position fétale quand il a peur. C'est Squeezie. Bon, avouez-moi tout ça, vous avez voté pour Squeezie ou pour Jumbo Parce que si vous voulez voir Jumbo, enfin, il fallait met le mettre en classement. Et le grand gagnant de ce top 10, il est grand il a des cheveux, il est youtubeur. Euh, J'ai vraiment l'impression de présenter Secret Story 9 là. Mais malheureusement il sort avec la plus grande youtubeuse française de beauté, c'est Wartek Et voilà, le top 10 c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu mais je répète encore une fois, ce n'est pas mon classement mais le vôtre. Si vous voulez participer au prochain sondage, au prochain classement etc, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram aussi, tant à faire tu pourras un peu partout, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, je reviens faire le classement euh, des filles avec un invité spécial, je vous en dis pas plus voilà, j'espère que ça vous aura détendu, gardez le sourire restez fort, je vous aime et bonne journée à tous enfin, bonne fin d'après bye Ici. en cinquième place c'est un garçon en cinquième en cinquième place c'est un garçon dans l'auto jeune youtubeur qui est le plus j'aurais peut-être devrait peut-être et si je le vois ça va peut-être pas lui dire ça parce que moi euh...